Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi. Tu me l'as toujours des rêves d'amour Yahweh Bonjour ouais. Good morning. Hello, my name is Junior and I am your YouTuber to the Igbo chain. I'm giving the very important information of doing the the technology of education of carbon. Okay? Comme venez tous et venez vous abonner dans cette chaîne voilà e bouche. donc je divise des informations qui sont relatives donc au voyage à l'international voilà les informations qui concernent l'NBG comment faire certaines choses lorsqu'on a eu le bac pour la première fois et pour les étrangers lorsqu'on a étranger, comment bénéficier de certains avantages de l'état donc every all, several, come and venez et appuyez juste un pouce Abonnez-vous massivement. J'ai besoin des abonnés pour pouvoir faire fonctionner cette chaîne. Et ne manquez pas de vous abonner parce que je fais des très bonnes recherches pour vous aider voilà, à connaître soit les écoles, à connaître les articles qui permettent aux étudiants voilà, d'avoir leurs avantages, d'avoir de, de meilleures informations sur les avantages concernant les études. Donc, merci, c'est un cas vous Et abonnez-vous massivement. Et puis, sous